Bonjour, c'est Pierre Maumont. aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'immobilier, cette fois pour réagir à des déclarations que j'ai vues notamment sur le web, qui me paraissent de nature à induire en erreur, et même gravement en erreur, les candidats à l'investissement immobilier, en l'occurrence les néophytes. Alors avant d'aller plus loin, si a priori cette vidéo vous intéresse par son sujet, eh bien cliquez tout de suite sur le pouce bleu relevé, de manière à favoriser la notoriété de cette chaîne, puisque c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Alors, quel, quel, est le, quel est le sujet dont je, dont je veux vous entretenir C'est le suivant. Vous avez certainement remarqué des, des vidéos euh, dans lesquelles une personne qui se présente comme étant un investisseur immobilier, et je ne doute pas que cette personne soit vraiment un investisseur immobilier, même un investisseur à succès, vous dit euh, « je me suis lancé dans l'investissement immobilier il y a trois ans » en appliquant bien sûr la, la méthode que je vais vous recommander, et puis euh, si possible que vous allez acheter, et je vais fêter là euh, mon premier million d'euros. Alors vous dites, un million d'euros en trois ans, euh, c'est quand même pas mal. Je me demande comment il fait. Et moi-même, euh, quand je regarde des vidéos comme ça, puisque je, je regarde beaucoup de choses dans ce qui est dans ce qui est présenté, dans ce qui est présenté sur, sur le web, euh, à la fois parce que je peux apprendre des choses, je, je ne prétends pas du tout tout connaître euh, malgré la, le, le nombre d'années de, de, depuis, depuis lesquelles j'exerce le métier de conseiller en investissement, euh, et puis aussi j'aime bien regarder ce que, ce que font euh, bah, les, les gens qui sont dans le même secteur que moi, comment ils présentent euh, leur, leur job. Alors la première analyse qui m'est venue, eh bien, effectivement ces personnes ont un secret. Euh, le secret est le suivant, c'est que quand ils vous parlent de leurs résultats, et ils ne vous parlent pas de l'autre partie de leur situation. En effet, quand on dit « j'ai un million de patrimoine immobilier », ça veut dire « j'ai effectivement acquis pour un million de patrimoine immobilier euh, ». Mais il faut aussi dire qu'en euh, face de ce million de patrimoine, il y a au moins un million de dettes sous forme de prêt immobilier, puisque j'ai fait mon acquisition en crédit, euh, et que je l'ai fait d'ailleurs en me faisant financer également les frais de notaire. Euh, donc en face de million de patrimoine, j'ai plutôt 1,1 million euros de dette. Alors certes, puisqu'il dit avoir commencé il y a trois ans, il y a trois ans, a 3 ans le, les opérations initiées au début ont déjà trois ans de remboursement, celles initiées l'année d'après, deux ans, et celles initiées l'année dernière, ont un an de remboursement. Il faut avoir en tête que les bureaux de sur lesquels les opérations sont financées sont des durées longues, 20-25 ans typiquement, euh, et c'est d'ailleurs parfaitement cohérent en général de faire des durées aussi longues. Euh, la conséquence est que sur trois ans pour, une, pour les unes, deux ans pour les autres et un an pour les plus récentes, on n'a pas remboursé beaucoup de capital. Euh, donc en face du million de patrimoine immobilier qui est une réalité, il y a une autre réalité qui est à peu près un million de dettes. Et quand on fait euh, le bilan de cette situation, ce qui en comptabilité s'appelle la situation dette et qu'un enfant de 5 ans est capable de faire, on dit un million moins un million égale zéro. Donc ces personnes, euh, pour la plupart d'entre elles, à ce stade de l'analyse, disposent d'un patrimoine qui est de 0 euro. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, euh, quand elles ont trois ans d'activité dans l'immobilier, elles n'ont rien gagné pour le moment. Euh, alors, les, les choses ne sont, heureusement, pas si simples et pas euh, si peu encourageantes. Euh, alors, le, la première, euh, le premier commentaire à faire, c'est que, eh bien oui, un jour viendra où ce monsieur euh, aura effectivement un million d'euros. Le jour, c'est lorsque, en supposant qu'il ne fasse pas de nouvelles opérations... La, la totalité des prêts immobiliers a contractés seront remboursés, autrement dit, euh, d'ici euh, 20 à, à 22 ans, euh, compte tenu de ou 25 à 22 ans, euh, en fonction de l'ancienneté des, des opérations et de la durée des prêts. Mais un jour, on aura effectivement ce patrimoine. Cela dit, un million dans 20 ans, ce n'est pas la même chose qu'un million maintenant. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je préfère un million maintenant. Et si j'espère avoir un million dans 20 ans je ne prétends pas que j'ai un million aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui, elle, est un peu plus encourageante, bien que la première soit pas si mauvaise que ça, euh, c'est que, effectivement, en peu d'années, on peut arriver à constituer un patrimoine important et rapide. Et la conséquence, ça va être de multiplier les opérations. Euh, alors, j'ai fait un petit calcul à la louche en fait, je n'ai pas pris un crayon au mon papier, je l'ai fait à la louche, à part en partant de, de, de rendement locatif net de 10%, auxquels il faut enlever le, le coût des intérêts, euh, Voilà sur des opérations, Là, je me suis posé la question, combien faut-il avoir accumulé d'immobilier en 5 ans, pour pouvoir dire en terme de ces 5 ans, alors même donc euh, la totalité de patrimoine immobilier est encore sous crédit, et, et sur des projets pour des, parties, pour des durées longues, euh, pour pouvoir dire qu'on qu a réellement créé un patrimoine de 1 million d'euros. Alors, créer un patrimoine de 1 million d'euros, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on a remboursé déjà aux banques une partie des prêts. Euh, et en plus, puisqu'en général, on est euh, dans, des, dans, dans des schémas de financement où on est à cash flow positif, comme on dit, c'est-à-dire que, le, le rendement de l'opération permet en même temps de rembourser la banque, euh, enfin, de rembourser les, les mensualités du prêt et aussi de garder l'argent pour soi. Euh, en, en cumulant, donc, si on la banque et ce qu'on a gardé pour soi, puisque les, les deux ce sont bien, font bien partie de la, de, de la création de patrimoine que l'on est en train de faire, combien faut-il avoir investi Alors, le calcul rapide, rapidement qu'il faut avoir, avoir investi, 5 millions d'euros... 5 ans, puisqu'on parle de 5 ans. Si, si, si on parlait de 10 ans, je vous dirais qu'il peut y avoir investi 6, 6 millions d'euros. Euh, donc pas en 10 ans, mais le calcul sera un peu différent. En tout cas, on aura des chiffres un peu, un peu différents. Alors 5 millions d'euros en 5 ans, eh ben, ça veut dire 1 million d'euros par an. Et là, on se rend compte que ce n'est pas si idiot que, que ça, mais c'est tout de même très difficile parce que ça veut dire, 4 par exemple, 4 opérations à 250 000 euros par an. Alors, on peut, enchaîner quatre, on peut faire quatre opérations d'investissement immobilier par an en investissant dans, dans des immeubles par exemple. Euh, bien sûr, il ne faut pas se planter quand on fait ce type d'opérations. Euh, et lorsqu'on ne se plante pas, eh bien, ces opérations sont de, de très bonnes choses. Il ne faut, faut pas se planter, ce qui veut dire qu'il faut les étudier soigneusement, et me semble-t-il, euh, en tout cas, au vu de mon expérience moi d'investisseur immobilier, faire quatre opérations de ce niveau-là dans l'année. C'est difficile et ça demande un engagement total. Ça me paraît un cas difficilement compatible avec l'exercice à côté euh, d'un travail à temps plein, hein, d'un travail salarié ou d'un travail d'indépendant euh, ou commerçant à côté. Alors, la, la conclusion à laquelle euh, je veux en venir, et là je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas euh, à écrire euh, sur, dans les commentaires de, de cette vidéo ce que vous en pensez, euh, c'est que oui, c'est possible. Euh, bien que la plupart du temps, on essaie de vous faire croire que c'est possible, euh, sans vous dire vraiment ce que ça signifie en termes de quantité d'investissement, ce que je viens de vous démontrer, euh, oui, oui, c'est oui, oui, possible. Euh, donc, oui, oui c'est oui, possible. Euh, la question, c'est est-ce que vous-même vous sentiriez d'enchaîner de des, des opérations immobilières à ce rythme, à supposer que vous sachiez comment faire, bien sûr, que vous soyez en quelque sorte assez infaillible dans, dans votre approche, ce qui peut s'apprendre. Et puis, la deuxième, le deuxième commentaire, c'est une observation, c'est qu'en immobilier, quand on parle d'immobilier, et notamment de résultats immobiliers, la durée est une chose essentielle. Euh, dire qu'on a créé un capital de X euros en immobilier, il faut dire évidemment en combien de temps euh, ou qu'on est capable de créer un capital de X euros, c'est en combien de temps De la même manière, et ça je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, quand on vous dit qu'on fait un investissement immobilier qui rapporte, par exemple, 12% brut par an, la question c'est, cette année certainement, est-ce que ce sera le cas dans 3 ans, est-ce que ce sera le cas dans 10 ans, autrement dit, euh, pendant combien de temps euh, pensez-vous, vous investisseurs, que vous aurez ce rendement Donc, ces deux remarques me paraissent absolument essentielles. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc Je, je termine par mon incantation habituelle. Pour soutenir cette chaîne, ou simplement ne pas manquer le prochain épisode, eh bien, c'est simple, abonnez-vous. Donc, vous cliquez sur l'icône verte et bleue que vous avez en bas à droite de l'écran. La petite cloche YouTube apparaîtra et vous cliquerez sur la cloche. Pour, pour vous abonner, si, si vous ne l'avez déjà fait. D'autre part, ce que je viens de vous dire sur l'immobilier classique, vous avez compris là qu'il s'agit d'immobilier classique, vous permet d'en effleurer ce que peut en être la, la complexité. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi élargir vos connaissances sur le paysage immobilier, sur, le, sur les moyens qui vous permettent de faire de l'immobilier, y compris dans des conditions plus simples que cela. Euh, en, en en prenant connaissance dans mon guide que j'ai intitulé donc 3 secrets de l'immobilier rentable et vous pourrez accéder à ce guide en cliquant sur le lien, je crois que c'est le dernier euh, qu'il y a dans les, euh, la description en dessous de la vidéo donc je vous souhaite une bonne réflexion sur la base des informations que je viens de vous donner une bonne lecture de mon guide et je vous dis à très bientôt